C'est Stéphanie, hop, qui est effectivement ici. Est-ce qu'on t'entend, Stéphanie Stéphanie oui. de Red oui. Ah oui. Ouais. Je vous, je vous entends. Alors, et le titre 2, normalement, c'est Stéphanie. Super <rire> Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour Alors, du coup, euh, bah, on va commencer par la toute première question. Je voulais savoir, euh, oui. je pense que tu nous parles depuis Redteach, si je ne dis pas de bêtises. Tu oui, c'est ça. C'est ça, Alors, exactement. -ce tu peux nous dire en quoi ton... Enfin, le lieu de ton campus revêt d'un intérêt vraiment tout particulier. Alors, ]ance. en fait, ici, on est au cœur du numérique. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît Aura Technologie, mais c'est le pôle d'excellence de et d'innovation dédié au numérique de la métropole biloise. C'est une communauté de 300 entreprises dans le tech. On a 200 startups, des labos, des écoles, des fab labs, des investisseurs. Et nous, en fait, c'est tout un écosystème qu'on utilise pour former nos stagiaires en formation. Mmh, complètement. Et, euh, et du coup, je pense que ça relève un petit peu de, de l'attractivité aussi, euh, finalement, d'attractivité territoriale. Je pense que les personnes qui euh, viennent à Euratech sont hyper euh, investies dans toute cette mouvance là dans toute cette énergie qu'il y a euh, à Euratech. Hein. Je pense que c'est ça. Et puis, on, on a beaucoup d'entreprises aussi qui travaillent ensemble ici parce qu'on a beaucoup de domaines de compétences. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de gens qui viennent en formation qui vont aussi intégrer les entreprises de l'écosystème. Carrément, carrément. Euh, bah, tiens, pour parler de, euh, bah, de formations qui ne sont pas forcément liées euh, au code, je pense que tu voulais peut-être nous parler un peu de la formation marketing, chef de projet euh, dites nous un petit peu plus. Je pense qu'il y a des personnes qui sont assez intéressées par euh, ces métiers-là également. Oui, alors euh, du coup, moi, j'ai décidé de parler plutôt euh, de la partie web marketing parce qu'on va beaucoup parler de développement aujourd'hui. Et on a peut-être des profils un peu différents qui nous écoutent aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, en fait, on a d'autres métiers qui sont aussi un peu techniques euh, comme chef de projet web, chef de projet SEO, donc le référencement, euh, tout ce qui est data analyst. Qui sont pas des métiers de développement, mais qui sont des métiers essentiels et qui sont complémentaires finalement au développement. Dans, dans, dans le développement d'un projet web, on a le développeur, mais on a aussi toute l'équipe qui a autour euh, qui va venir animer ce projet. Nous, l'objectif de la formation, c'est vraiment d'apporter toutes les compétences nécessaires en web marketing. Ça va être du référencement, ça va être de l'analytique, ça va être de la stratégie social média pour former à des métiers euh, qui sont assez récents, qui vont être euh, aussi du tout ce qui est traffic management, finalement, et qui nécessitent euh, des compétences marketing aussi, euh, des compétences techniques, puisqu'on va euh, aussi parfois rentrer euh, dans le code d'un site web pour faire des optimisations. Donc complètement, en fait, ce sont des métiers satellitaires et complémentaires. Donc vous avez des formations qui, qui voilà, permettent de réaliser ça, de compléter son projet professionnel. Je pense que c'est hyper important aussi de comprendre que ce n'est pas uniquement un public forcément jeune. Ça peut être des, ouais. voilà, des personnes qui ont envie d'apporter d'autres pierres à leur projet professionnel et du coup de gravir comme ça peut-être les nouveaux échelons d'un nouveau projet, d'une nouvelle ambition. Et ça, vous permettez tout à fait d'y accéder. Oui, en fait, on a divers profils en formation, on va avoir euh, alors des gens qui sont qui sortent soit euh, d'école, soit des gens qui sont sans diplôme par exemple. Mais on va avoir aussi des gens qui sont en reconversion, qui ont fait beaucoup de marketing classique et à qui il manque les compétences vraiment web pour pouvoir prétendre à un emploi aujourd'hui sur les nouveaux métiers. Oui, complètement, avec une, toute une demande de polyvalence aussi, d'adaptation et ouais. de compréhension, d'analyse, de créativité. Oui, tout à fait. Et est quelles sont les formations labellisées Grande École du Numérique du coup que vous dispensez Alors nous, on en a deux. Donc on a celle-ci, le chef de projet Web Marketing, dont mmh. je viens de parler. Et on a aussi un parcours Développeur Java j 2 e où on forme aux bases du développement et à la technologie euh, Java J2E. D'accord. Et sur ces deux les... parcours Effectivement, c'est que les... vous n'avez pas forcément des gens. La, la, la cible de votre audience n'est pas forcément que des, techni... des techniciens tech mm. Non. On a vraiment un peu euh, tout type de profil. On a même des gens qui euh, vont passer par notre formation chef de projet web marketing et qui mm. vont partir en développement derrière et qui vont avoir vraiment une double compétence et euh, qui vont être euh, encore plus employables derrière. Euh, ouais. de Est-ce qu'on a des personnes dans le chat du coup, qui euh, posent des questions ah. par rapport à ce qu'on vient de dire on a, on a des questions qui datent d'un peu avant. Hein. Donc okay. typiquement Coralie euh, euh, nous demandait, mais je pense qu'elle a posé la question... Euh, elle, elle... Bonjour Nicolas <rire> <rire> C'est rigolo. Euh, Coralie nous demande comment vous aider à trouver le travail, un emploi après. Euh, je pense qu'elle posait la question à, à Valérie de 3W1, mais je pense oui. qu'elle est intéressante pour vous aussi. Le, le fait d'être ancré dans une zone d'entreprise, ça vous aide, ça aide les apprenants à rencontrer les entreprises et avoir des opportunités professionnelles Ouais, c'est ça. En fait, euh, déjà, nous, on, on demande à nos stagiaires de faire un stage en fin de formation. Donc déjà, donc déjà ça leur met un premier pied en entreprise mmh. on a des c'est pas notre première session donc on a un panel d'entreprises aussi qui euh, ont recruté euh, des stagiaires et qui les ont aussi embauchés derrière donc, ouais. on, a, on on a aussi euh, ça et on fait intervenir beaucoup les entreprises de technologie pendant la formation pour présenter leur métier et euh, ce qu'ils font et ça permet aussi de, de faire un lien entre les entreprises finalement et les stagiaires qui sont en formation euh, on nous dit aussi euh, les chefs de projet on est là je pense que Rictem est content d'avoir euh, autre chose que des, euh, des développeurs ici euh, Estelle est est est sur Youtube qui nous demande s'il faut avoir des bases pour intégrer vos formations euh, j'imagine que ça dépend de la formation en particulier Oui alors sur la partie développeurs on demande à ce que les personnes soient et toucher un petit peu en fait chez eux ou soit vraiment intéressés et, euh, et des facilités quand même avec le développement parce que c'est un peu plus complexe quand même. Sur la partie euh, chef de projet web marketing on ne demande pas de compétences particulières, on est là pour apporter les compétences euh, en web. Ok. Ce qui bien, c'est que Nicolas a, a, a, a sa propre fan base. Euh. <rire> <J 'ai rire> euh, on a une personne qui nous pose une question sur le, le fait de changer de ville pour une formation. C'est vrai que quand on est sur un territoire un peu euh, éloigné, euh, on n'a pas forcément des formations. Dans le Nord, on a des formations dans les, dans les autres villes, mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les territoires. Est-ce que tu as vu des apprenants changer de, changer de, de, changer de ville, déménager pour suivre une formation Oui, alors on en a eu un en particulier en fait, qui, est, euh, qui est venu sur l'île pour suivre une de nos formations. Et en fait, on, nous, on l'a mis en relation avec la mission locale de l'île, par exemple. Et euh, ils ont essayé d'échanger pour avoir justement des financements pour euh, euh, peut-être un logement, peut-être euh, pour d'autres aides en fait au quotidien. Donc ça, il y a la possibilité, c'est euh, ouais. les financeurs finalement qui vont les aider dans leur projet. Okay. C'est important de savoir qu'on peut être aussi accompagné sur les autres pans de la vie professionnelle, surtout dans un cadre comme ça de, de formation pour compléter son parcours pro. Il y a beaucoup de choses, je pense, à prendre en compte. Euh, votre, euh, votre vie privée, euh, vos ambitions, le fait de déménager. Enfin, tout ça, c'est aussi euh, des calculs qu'il faut absolument euh, prendre en compte quand on veut atterrir dans un bassin aussi attractif que le bassin des doigts. J'ai envie de vous dire. C'est ça. <rire> un peu, enfin, je parle assez personnellement hein, parce que euh, j'ai quitté la région euh, en juin, euh, où j'ai fait une partie de mes études du coup, en, en communication marketing pour venir à Lille parce que ouais. je voulais absolument travailler dans la tech. Donc, voilà, voilà, voilà où on en est. Elles se euh... retrouve avec euh, des barbus et des chevelus. J'aime beaucoup. ça. ça. ça. <rire> C'est bien joué. Euh, on nous pose une question sur le, la, la, les formations à distance. Est-ce que vous avez des formations qui sont données à distance Alors, euh, on les dispense <rire> en présentiel, mm -hmm. mais euh, on l'a vu avec le confinement. On avait démarré une <rire> session qui a, euh, deux semaines avant, qu'on a continué en fait à distance pour pas prendre de retard donc en fait on est en capacité de les dispenser à distance mais on préfère le présentiel quand même puisque comme on a tout profil de personnes en formation euh, c'est pour l'animation et pour le suivi c'est quand même euh, c'est quand même mieux ok <rire> dans, dans le dans le chat sur euh, sur Twitch ils font des blagues plus qu'autre chose hein. on est pas ça fait du les barbus euh, on représente euh... Il donne chaud à cette période de froid. Ok, c'est pas c'est question pertinente. Bon c'est clair. Alors, du coup, est-ce qu'une personne qui n'a pas le qui n'a pas le bac, euh, qui a vraiment juste un niveau d'études, peut quand même intégrer euh, vos formations Enfin, c'est pas uniquement centré sur euh, voilà les, les salariés qui ont envie de faire un complément de formation euh, pour leur projet pro. Non, sur ces parcours sur ces parcours longs euh, labellisés, on a beaucoup de gens sans diplôme. En, pas. en Donc, fait, on n'a pas euh, comme critère de recrutement le diplôme. Mmh. On est vraiment, on essaie vraiment d'être sûr que le, la formation correspond au projet professionnel de la personne, mmh. et, et d'avoir de, et des gens motivés en fait, qui vont vraiment aller au bout des choses et, euh, et valider leur formation. Et est-ce que vous demandez des pré des prérequis entre guillemets, enfin par exemple quelqu'un qui est autodidacte qui n'a pas du coup de formation en particulier ni de niveau? venir vers vous peut-être présenter oui. un book ou euh, qu'est-ce que vous êtes en fait on, euh... on, en fait nous comme on reçoit tout le monde en entretien mm -hmm. on va vraiment poser les questions euh, pour mm. comprendre en fait euh, leur démarche comprendre leur projet et leur motivation et c'est ça qui va nous permettre en fait de de nous dire est-ce que cette personne là on va l'intégrer dans notre formation il okay. euh, y a un, un sujet intéressant, c'est ce qu'on appelle le reskilling quand on est, euh, on est euh, dans le jargon du métier. Et Louis pose la question de, euh, voilà, est-ce que je suis un employé qui est euh, dans une boîte de conseil, je suis en chômage partiel, euh, est-ce que je peux aller euh, parler de vos formations à mon employeur pour, que, euh, pour euh, pouvoir la suivre, comment le convaincre, quels sont les arguments, et euh, in fine, effectivement, sortir du, du, du chômage partiel. Dans sa mise en situation, ce qu'il met en avant, c'est donc une boîte de conseil en l'occurrence. Est-ce que c'est un cas d'usage que vous avez d'avoir des entreprises qui vous sollicitent pour reformer des salariés Alors, on en a, alors pas forcément sur ces parcours longs, puisque bah, le chômage partiel, euh, il va s'arrêter au bout d'un moment. Mais par contre, en fait, nous, euh, initialement, on est aussi un centre de formation qui dispensons des formations courtes sur les mêmes thématiques et là on a eu beaucoup de monde en chômage partiel justement pour venir compléter leurs compétences donc il peut tout à fait en étant dans une entreprise de consulting en étant en chômage partiel nous contacter pour euh, compléter ses compétences en web pour ce cas là il peut aller sur notre site internet on a tous les, euh, les détails des formations et euh, on va avoir de l'analytics on va avoir euh, du référencement, on va avoir de l'adwords. enfin euh, il y a un peu tout donc il euh, n'y a, a pas de problème ouais. ok hop euh, du coup, on nous partage des liens sur Twitch. Euh, si vous avez plus de questions, euh, est-ce qu'on a fini sur l'intervention euh, bah, Je pense qu'on a fait un peu le tour, du coup. Je ne sais mm -hmm. pas si toi, peut-être, éventuellement, euh, Stéphanie, tu avais envie de rajouter quelque chose, par exemple, ouais. une actu euh, que vous voulez partager. En fait, je voulais juste parler des, de événem des événements de la semaine prochaine. Ouais, complètement. Peut-être. Donc, on a, on a prévu euh, donc de présenter nos deux, deux parcours donc en visioconférence, euh, okay. donc n'hésitez pas à venir euh, écouter les présentations. Et on aura aussi l'intervention en fait, de deux experts, un chef de projet SEO et un data analyst, mm -hmm. qui viendront présenter leur métier en fait, et, euh, et ce qu'ils font au quotidien pour puissiez euh, mieux comprendre en fait, les métiers. Du coup, ça sera assez vulgarisé avec euh, vraiment euh, un parcours un peu... Euh... Enfin, qui sera facile de compréhension pour les personnes qui n'ont jamais oui. pratiqué ça. Hein. Ok, tout à fait. Okay. D'accord. Euh, je vais faire revenir... Euh... Ah, Valérie est partie et Guillaume n'est plus là. Du coup, je pensais euh, faire monter sur la scène. <rire> Guillaume, est-ce que tu veux venir prendre des questions avec nous Ouais. Il faut que tu démutes ton micro, sinon je peux pas te faire monter sur la scène. Yes Tac. Bonjour à tous. Euh, Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume intervient plus tard et euh, je, lui la... je lui propose de venir sur la scène pour répondre à vos questions. Euh, la prochaine intervention, euh, c'est avec Face Hero oh, et c'est prévu à 10h50. Donc on a une dizaine de minutes pour prendre des différentes questions. Et je vais laisser Mar Marci gérer correctement quand je me resserre du café. Okay. <rire> Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là Euh, on a Lilion qui, qui est là et qui nous remercie euh, des précisions qu'on est en train d'apporter. <rire> euh, Guillaume, tu connaissais les formations de Ratich avant Oui, oui, tout à fait. On, en fait, dans, dans le réseau des, des, des écoles et des formations labellisées grandes écoles numériques, on, on se côtoie assez souvent, puisqu'il y a une complémentarité entre les parcours de formation. Euh, et donc, on a l'habitude de travailler ensemble. Hein, on se connaît assez bien. Oui. Oui. Euh, yes. <rire> Euh... Est-ce qu'il y a, qu y a des, clubs, euh, des clubs avec des organismes de formation jeunes, vous faites des dîners, peut-être Non, pas encore, et en ce moment, ça va être compliqué. <rire> mais, euh... 21 h Non, ça. mais en fait, toutes <rire> ces initiatives ont, été, euh, ont démarré un peu de, de la même manière il y a 6-7 ans, hein, en partant de, des mêmes constats de, de tension sur les métiers du numérique, et en même temps, le besoin de proposer peut-être autre chose en termes de, de pédagogie et de... Et de formation euh, sans forcément passer par, par les cursus hyper -cursus, hein. Donc il y a quelques OF qu'on retrouve ici au restaurant. Il y a un viewer qui nous dit que vous pouvez faire une, juste un rassemblement à 6 au restaurant. Ça peut fonctionner. Oui. L'Alexandre serait content de vous recevoir. Tout euh, tout toi, il y avait une question. Alors, il y avait une personne qui a dit une chose qui était fausse et il faut qu'on lui dise. Hein. Alors je vais reprendre. Je vais, là, je vais crever des, des commentaires qui datent. Hein. Euh, Virginie. Hop, nous a dit l'alternance est réservée aux moins de 26 ans euh, alors ça c'est doublement faux parce que c'est le contrat d'apprentissage qui était réservé aux moins de 26 ans avant et qui maintenant est, est accessible aux gens qui ont jusqu'à 29 ans révolu, révolu au moment de la signature ouais, ouais. du contrat euh, et euh, si on est travailleur handicapé on a accès au contrat d'apprentissage toute sa vie aussi. Et il y a d'autres publics que je ne connais pas forcément mais c'est déjà assez conséquent et, euh, et ensuite on peut toute sa vie faire le contrat d'apprentissage <rire> Voilà. Est-ce que tu est-ce que c'est euh, est-ce que c'est des sujets, est-ce que la, la réforme du contrat d'apprentissage, par exemple, ça a, quelque chose, ça a été quelque chose qui a changé les choses pour vous cette année Vous avez plus de contrats d'apprentissage que les années précédentes Mais déjà, simplement, on est, est CFA depuis le 1er janvier euh, 2020 euh, et on est en train de passer quasiment toutes nos formations avec euh, une poursuite de formation euh, vers l'apprentissage, ce qui fait qu'on a en général des parcours de 3 à 6 mois en, en intensif. Ouais et on enchaîne sur des contrats de 12 à 18 mois sur de l'alternance au sens large, un hein, contrat de professionnalisation et un euh, contrat d'apprentissage, qui est assez pertinent, euh, puisque les entreprises ont besoin aussi d'intégrer de, de, de nouvelles ressources, même si le contexte est un peu compliqué ces derniers temps, mais euh, on, on espère une reprise de, de l'activité et, et l'embauche de débutants euh, en alternance à partir de, de début 2021, mmh. et, euh, et ce format est très intéressant, d'autant plus qu'il est subventionné encore jusqu'à fin février pour euh, par, par l'État pour, pour l'embauche d'alternants. Donc, euh, ouais. tu veux mettre la question là Oui, ouais, je me pose la question. Que... Est-ce que les On nous parle de, euh, du métier de chef de projet euh, web et on nous demande euh, de chef de projet e-commerce. On nous demande si les formations Acueze Simplon euh, sont adaptées. Alors, moi, je ne connais pas les formations Acueze. Peut-être déjà, tu peux nous éclairer Ouais, tout à fait. Acueze, qui est un, un programme de six semaines de formation. Euh, pour consolider un projet professionnel dans, dans le numérique au sens large. Et c'est euh, un programme réservé 100% femmes, puisque comme vous le savez, il y a vraiment trop peu de femmes dans, dans les métiers techniques du numérique. Et donc pour euh, contrebalancer à notre niveau ce, cette tendance, on organise des, des formations 100% femmes, euh, pour juste consolider le projet dans, dans le numérique et ensuite euh, enchaîner vers un parcours de formation. Euh, euh, chez Simplon ou ailleurs, dans, dans tous les domaines euh, possibles. Oui, du coup, chef de projet, ça fait lien euh, typiquement entre, euh, entre vous deux. Tout à fait. Donc ensuite, on peut enchaîner vers, vers les formations de, de la fondation Showroom Privé, par exemple, ou euh, rattraper les formations de RATIC, qui est encore là, ou, mm -hmm. ou du plan régional de formation. Ça permet vraiment de sécuriser la, la, suite, euh, la suite des, des formations. Euh, puisqu'on a quand même pas mal d'apprenants qui arrivent en formation et qui ont un projet professionnel qui est consolidé euh, mais qui, euh, qui aurait parfois besoin d'être euh, plus solidifiés en amont avant d'arriver en formation. C'est très important, c'est de stuff. Je pense que c'est un de tes collègues qui s'appelle Clément et qui nous dit qu'il y a des alternants qui ont plus de 30 ans à Calais. Donc on confirme ça. Tu es à Calais aujourd'hui en plus hein Oui tout à fait, on, on est parti bien euh, en tête, mais euh, j'ai la, la chance de vous accueillir depuis la, la fabrique de Calais, qui est implantée à la Maison du Numérique et de l'Innovation, la MDNI. Et euh, si on a cinq minutes, euh, tout à l'heure, on ira faire un petit, petit coup aux, aux apprenants en direct. On cette question. Attends, là, je qu vais va monter euh, Olivier et, euh, et sa collègue Sarah. Hop. Bonjour. Olivier et Sarah, on est en train de prendre les Bonjour. questions euh, de, de l'audience. Et euh, on démarre votre intervention à 10h50, comme prévu, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est cool Super, ouais. je ne sais pas si on vous entend bien. <rire> Quelles sont les dates des intervenants Data et Dev, semaine pro, Stéphanie, euh, dont Stéphanie parlait Donc c'est une question pour Stéphanie. Alors... Hum... Je pense que ba Benoît fait une vanne sur le fait qu'il soit vieux. Oui. Euh, c'est ça la blague, hein C'est ça. <rire> Alors, ça sera Donc, mardi 20, on a une intervention... À 14h30. Et on a une intervention à 16h. Ok. Il euh, y a Jessica qui a une question pour de chez Simplon. Est-ce que vous proposez des formations spécialisées pour les personnes qui sortent juste de formations courtes en développement web avec la technologie actuellement recherchée par les employeurs Exemple renforcement sur des bases en PHPJS, spécialisation sur React ou sur l'AI, les, les machines ou les machine learning euh, oui, ça fait partie de l'actu de, de Saint-Plon. On est en train de, de lancer une école euh, intelligence artificielle avec Microsoft à partir de janvier prochain à Lille. Euh, et donc, ça sera ouvert aux, aux développeurs qui maîtrisent euh, déjà un langage de programmation avec euh, Python qui est euh, fortement recherché, vous le savez, en ce moment. Oui, et, euh, et des, des personnes aussi euh, qui ont une une vraie passion pour les pour les maths les stats les fonctions les complexes etc et qui parle anglais aussi puisque dans ce domaine il faut maîtriser un minimum un minimum l'anglais et donc ça c'est vraiment ouvert aux personnes qui ont déjà une maîtrise du, du développement et php par exemple peut-être intéressant tu voulais répondre aussi Stéphanie je je note les oui, labels oui alors nous... Nous, on a des parcours courts en fait, euh, où on vient renforcer les compétences des développeurs sur euh, pas mal de techno. Euh, mais là, on est sur des parcours qui vont être de euh, deux à trois semaines plutôt. Mais on est capable d'intervenir sur euh, pas mal de, de technologies. Euh, Sarah et, euh, et Olivier, je ne sais pas si vous voulez intervenir à un moment ou à un autre, mais les questions sont ouvertes à tous. Euh, mm -hmm. On a quelqu'un qui nous dit qu'il a un profil plutôt orienté commerce ou gestion de projet et qu'il voudrait partir sur de l'AMOA et euh, il voulait savoir s'il y a des formations qui peuvent mm -hmm. euh, répondre à son besoin. Dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France en particulier, oui, effectivement. Mais après, comme il y a des gens qui ne sont pas dans les Hauts-de-France, mm -hmm. n'hésitez pas à répondre, euh, même si vous êtes dans l'héros. Non, euh, pas particulièrement de notre côté. On sera pas sur. Euh, sur... Pour l'instant, on ne développe pas beaucoup l'alternance et la pour des formations le euh, temps plein, euh, euh, euh, voilà plutôt sur, euh, sur les durées de 7 à 8 mois. Hein. Je vais faire monter Valérie sur la scène. Hein. Pas... <rire> euh... T'entends plus très bien. Ouais, il y a un problème de réseau là. Ouais, ça va revenir dans quelques minutes, mais de manière générale, est-ce que vous voulez donner une réponse à Benoît Alors, Sa question c'était. Ouais. Ouais, ça... Comment se mettre en avant en fait quand on est une plutôt un senior de manière générale <rire> Il Y a Valérie qui veut répondre. Ouais, je suis revenue, suis pris mon café. <rire> ouais. Sur, sur, la, sur la reconversion, euh, après 50 ans, c'est aussi possible de, de, de rester dans le domaine. Hein. Bien évidemment, c'est pas du tout réservé aux moins de 30 ans. Euh, Simplement, on a une moyenne d'âge qui tourne autour de 29-30 ans, mais on a des apprenants de, de 55 ans en reconversion, plutôt intéressés par la création d'entreprise. Et euh, Donc, c'est tout à fait possible, il n'y a, a pas de, de barrière par rapport à ça, bien sûr. Ok, super cool. Euh, Est-ce que tu as dit Valérie qui bah, va Oui, oui. Je, pense... ouais, je trouve que ce qui est important quand on a enfin, plus, de, plus de 40 ans, c'est mm -hmm. de se dire que euh, tout ce qu'on a appris avant, ça, ça vaut de l'or, en fait. Euh, donc, si oui. on est sur un secteur particulier, je ne sais pas, le vin. on a des gens qui travaillent par exemple chez Nicolas. et qui... Euh, Augmenté et qui ont été embauchés sur des trucs de euh, développement web, sur du modèle de vin. Enfin, tout, tout ce qu'on a fait dans la vie, euh, ça a de la valeur et ce sont des compétences qui de sont recherchées. Donc il ne faut pas voir ça comme une rupture, mais euh, comme euh, une continuité, euh, il n'y a tout pas départ. Ouais. Pour, pour compléter, ça okay, c est c est que. Bah, Je pense qu'on aura bien répondu à ta question.